Nous voici de retour dans l'émission Face à la presse. Vous regardez ETV, cette émission est diffusée également sur MyTV Caraïbes. Euh, elle est faite en partenariat avec la presse locale et la presse numérique. André-Jean Vidal, euh, journaliste, euh, est présent. Euh, je vous laisse embrayer sur la, la première question de cette deuxième partie d'émission. Et si on parlait que leur déconne Parce que c'est quand même vous qui êtes à l'origine de, de cette affaire, de ce dossier hum. Vous avez, fait, vous avez déposé plainte il y a combien d'années 2006, 23 février 2006. Voilà, il y a 16 ans. Il y a 16 ans, vous avez déposé plainte. Où en est-on 16 ans après eh bien, 16 ans après, il y a eu une longue période où on n'en peut pas parler, puisque nous en étions les seuls à, à ferrailler là-dessus. Et depuis quelque temps, il y a un et tout le monde parle de Chlordécone, l'enquête a effectivement avancé. Et moi, je voulais quand même, quoi qu'on dise, saluer et rendre hommage aux magistrats qui ont fait un travail formidable. On peut dire ce qu'on veut, mais si ces magistrats, il y a eu trois, trois, fois deux binômes, euh, trois, fois, euh, trois binômes qui se sont succédés, puisque c'est toujours deux personnes et c'est souvent des femmes qui ont été appelées à ce dossier là et elles ont fait un formidable travail d'investigation. Vous êtes en train de nous dire, dire que ça prend de l'ampleur, que Quand ça avance C'est tout sur le chlordecone. Mmh. Le dossier que moi j'ai, puisque beaucoup ne l'ont pas parce qu'ils n'ont pas accès, en raison du secret de l'instruction, mais le dossier que j'ai, heureusement que c'est sur les CD, mais ce que j'imprime, si on a rempli une à moi au cabinet. Donc euh, le, sur le chlordecone, on sait dans quelles conditions on a accordé l'autorisation initiale après l'avoir refusée. On sait aussi comment on a accordé une dérogation et comment des entreprises pervertes ont contourné la, la, la dérogation pour les autoriser autorisés à écouler leurs stocks. Certains ont renouvelé leurs stocks sous prétexte qu'ils avaient mal compris euh, la dérogation, ils avaient pensé que c'était l'autorisation de, de, de, de n'importe plus. plus de continuer d'importer en voilà, fait c'était écoulé ce qui était diminué, déjà sur le territoire, ce qui était sur le territoire et oui. donc il y a ça, on sait déjà les actions menées par diverses personnes qui ne sont pas que des, comme on dit, que des béquets, parce qu'on a tendance à vouloir raciser ou en tout cas ethniciser cette, cette affaire-là. Ce n'est pas qu'une affaire de blanc contre noir. Il y a eu des, des gens de toutes couleurs qui ont fait du lobbying pour le Chlordécone. Il y a eu des Guadeloupéens-Martiniquais-Bontemps. Des, des élus, il faut le dire, qui ont, qui ont fait du lobbying parce qu'à l'époque, il fallait sauver la banane Guadeloupéenne, sauver les emplois. Et au niveau de l'État, ça allait sauver la balance commerciale de et la et France. Puis, et puis, comme on, sait, comme on sait, il y a des, des sociétés qui finançaient les campagnes électorales. Alors, je, je ne me hasarderai ça, pas. Ça, ça c'est moi parce qui me hasarde. On, euh, qu on fait de la corruption, donc je dis ça. Pas ça, ça, ça. c'est moi Mais qui me que, hasarde. Ce que je dis, c'est que les, le chlordecone a, a été a, a, a agréé à Guadeloupe et à Martinique, et son utilisation a été prolongée hein, parce qu'il y avait une demande collective. Il y avait des pressions de personnes fortunées, oui, mais il y a eu aussi des lobbies et de politiques qui ont cru qu'il était bon de lutter contre le char tronçon pour permettre à la banane guadeloupéenne et martiniquais de résister à l'invasion de la banane dollar. Et sauver les, et sauver les emplois. Les emplois. Et, et sauver les emplois. Et c'est souvent ce qu'on entend. Beaucoup de nos plages ont été gâchées, souillées comme un moule, par exemple, par des hôtels qui ont bénéficié de la défiscalisation et après sont tombés en ruine, puisque les actionnaires des SNC n'avaient rien à tirer de la Guadeloupe, mais ils avaient à toucher leurs leur gains fiscaux. Donc le chlordécone a été à un moment une sorte de crime systémique. C'était un système à un moment donné qui voulait qu'on euh, pollue sans penser aux hommes, qu'on pense aux fric, sans penser à la santé. Et donc, c'est euh, ce qui nous fait aujourd'hui que nos sols sont poisonnés pour 700 ans et nous-mêmes, 92% des Guadeloupéens et Martiniquais ont du leur dans le sang depuis le cordon ombilical. Vous attendez quoi de cette procédure Donc, je disais que les juges ont fait un formidable travail et on peut craindre aujourd'hui qu'au-delà des investigations, que cela se termine en eau boudet et qu'il y ait un non-lieu, mais moi je ne me résigne pas. C'est à cause de la prescription. Euh, voilà, je ne me résigne pas à ce qu'on nous oppose à la prescription, car c'est comme disait le, le, le, le doyen Carbonnier qui est un pont en droit. En France, il dit que le droit est flexible. Et il y a la règle de droit, il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Et entre la loi et l'esprit de la loi, il y a encore de la place pour l'intelligence. Donc nous allons intelligemment nous battre pour démontrer que les délits et crimes liés au Chlordécone sont intemporels, puisque c'est pour 700 ans, donc tous les systèmes en place seront, pas achevés que le, seront achevés que le Chlordécone continuera à sévir, donc ne nous parlez pas de temps, le Chlordécone est hors du temps. Donc on va aussi démontrer, comme la Cour de cassation a déjà posé les jalons que lorsqu'un crime a été occulté, on ne peut pas reprocher aux victimes de n'avoir pas agi à temps, puisque les victimes ne savaient pas qu'on les empoisonnait. Donc la prescription ne peut courir qu'à compter du moment où on commence à le savoir. Or, oh, le déconne, ce n'est qu'en 2005 que l'État a pris la première mesure pour interdire la pêche à Capestère où on, où on pêchait en eau déconnait du poisson déconnait qu'on vendait au bord de la rue et que tout le monde achetait, y compris des fonctionnaires de l'État qui se rendaient à Bastel, qui s'arrêtaient pour acheter le poisson déconnait Donc, euh, s'ils si savaient, eux, avant 2005 et qu'ils n'ont rien fait, c'est encore criminel. Mais si ce n'est qu'en 2005 qu'ils se rendent compte qu'on empoisonne le peuple guadoupéen et martiniquais, il ne peut pas, en 2006, être trop tard. Agir. La Cour de cassation dit aussi que lorsque le crime ou le délit était occulte ou occulté, ce n'est que lorsque les participants étaient en mesure d'agir, Lorsqu'on a découvert que. Ce, et cette jurisprudence a été récemment appliquée dans une affaire où des associations de défense de l'environnement ont porté plainte pour des, des, des déchets qui avaient été stockés en un endroit de façon illicite. La Cour de cassation a cassé l'ordonnance de non-lieu en disant qu'on ne, ne peut pas reprocher aux associations d'avoir agi trop tard alors que ces déchets avaient été enfouis et dissimulés. Ce Donc la prescription commence à partir du moment où on le sait. À côté de la découverte, à côté du moment où on sait. On mm. ne peut pas être en, en retard alors qu'on ne savait pas qu'il fallait agir. Mm. Donc nous allons défendre cette position-là. Là, le juge n'a pas encore rendu l'ordonnance de non-lieu, mais on peut s'y attendre quand personne n'a été mis en examen. Il y aura peut-être une ordonnance de non-lieu. Nous allons en interjeter appel. Nous ferons la quête pour aller à Paris pour payer les billets parce que moi, contrairement à d'autres, je travaille gratuitement dans ce dossier depuis tantôt. Donc nous irons à Le Bâtonnier, cela a allé avec moi parce que cette plainte aurait pu être classée depuis 2007 puisqu'on nous, nous a opposé l'irrecevabilité de notre plainte, et c'est lui et moi qui sommes partis à Paris avec mon confrère Jean-Claude Durimel, qui avons plaidé, défendu, et la Cour d'appel de Paris a cassé eh, cette volonté du procureur de classer l'affaire et a ordonné au juge sculptor de continuer les investigations. Donc cette enquête, j'en suis satisfait, même si aujourd'hui, eh, on ne peut pas passer à la phase condamnation, mais en fait... Est-ce que c'est vraiment ça la finalité Est-ce que c'est d'envoyer une ou deux ou cinq personnes en tôle ou encore les faire ça, payer ça, amende? Ça ne changera rien. Nous, c'est un combat pour des macro-politiques à, à l'échelle de, de, de, de tout le territoire entier. Comment faire pour que nous puissions pas léguer aux générations de 700 ans à venir une terre Claude donc il faut mettre l'argent qu'il faut pour faire les recherches et dépolluer mètre carré par mètre carré. C'est possible. Madame euh, euh, Sarah Gaspar a entamé des études qui montrent que même en récupérant des sargasses sur nos rivages, on peut les transformer en charbon actif et entreprendre un processus de dépollution. Ça va être long, mais 700 ans, c'est effectivement long. On ne va pas rester 700 ans à nous voir mourir. Et a décrété que le nouvel homme guadeloupéen, c'est l'homme guadeloupéen que l'on déconne. Finalement, on peut en faire quelque chose de sargasse. Euh, mais comment On croit Comme dans la vie qu'on est un écologiste. On doit plutôt penser en termes de réutilisation, transformation, plutôt que brûler, jeter, se débarrasser. Donc, pour moi, la démarche de saragasse et des autres chercheurs, euh, cette démarche, elle est positive. Donc, on se bat pour ça. On se bat pour la prévention pour que les gens qui veulent enfanter les couples, les jeunes couples qui vont avoir des enfants, qu'on puisse leur donner un traitement ou encore euh, un régime alimentaire qui les mette à l'abri. Car il est dit que si on consomme un pas de chlordécone pendant cinq mois, la dose qu'on a dans l'organisme peut sortir, peut s'estomper. Donc euh, comment faire pour que les jeunes couples soient mis à l'abri, pour que leurs enfants ne soient pas chlordécone depuis le corps d'ombilical Donc c'est des réponses macro-politiques que nous attendons. Et nous avons le sentiment que par notre mobilisation, par l'action juridique et judiciaire, nous allons y parvenir. Mais notre but, ce n'est pas de faire chacun avoir 10 000 euros dans la poche et continuer à avoir son cancer. Ce n'est pas le sens de notre combat. Donc vous travaillez bénévolement, entre guillemets, pour le sport, pour l'histoire Non, mais c'est de la nature, je suis un C'est bien, oui. C'est un militant, est ce que je peux donner à mon militantisme, c'est mon expertise juridique. Donc vous vous voilà. n'avez pas de clients dans ce dossier-là <rire> Non, j'ai pas de clients et les clients c'est pour les autres qui viennent faire de la pub et qui disent « Allez, vous pouvez donner nous 150 euros et nous allons vous obtenir 20 000 euros » et malheureusement ils n'ont rien obtenu. Mais celui qui a pris 150 euros par personne avec 1 240 clients, eh c'est 120 000 euros d'honoraires. Je n'ai jamais touché ça, ni dans le dossier Claude Claudéco, ni dans aucun dossier. Un avocat a fait ça. Dans un... Oui, j'ai vu la pub, j'ai lu la publicité qui circulait, on demandait aux gens de cotiser 100 ou 150 euros et on vous promet 20 000 euros de préjudice d'anxiété. Et le tribunal de administratif de Paris a dit, il se, oui, on peut dire que l'État a commis des fautes de négligence, mais de là à dire que votre anxiété est liée à cet empoisonnement, vous ne le prouvez pas, donc euh, vous êtes, vos requêtes sont rejetées et donc on leur propose de faire appel je suppose que ça va être 100 euros encore par personne pour faire appel, 100 euros multiplié par 1240, ça va faire encore un magot, un pactole pour un avocat, moi je trouve que quand même nous qui avons prospecté, nous qui avons créé ce champ d'investigation puisque maintenant on peut considérer que on a offert du chiffre d'affaires à des avocats de passage et pour moi là c'est un peu abject. André Jean Vidal le CAC si on parlait du CAC, ah, le, le CAC c'est chez, oui. chez vous c'est chez vous mais c'est pas votre bâtiment non, en face de la c'est ma friche. C'est votre friche quand même Oui, oui. oui. Je l'ai la vue tous les matins. Et oui, c'est ça. Et je ne peux pas m'accommoder de ça. Voilà, donc... Alors, qu il, qu -ce qui il y a eu une avancée, quand même. Qu'est-ce qui se passe Il y a eu une avancée, Vous que... savez, ça fait près de 10 ans qu'on annonce chaque année l'inauguration du Centre des Arts, euh, l'ancien oui, maire à Chalapé, y, de chaque élection. L'inauguration du début des travaux, ah, voilà, Oui, même vie. ici, hein, face à la presse, à chaque fois, on y avait oui, loin Oui, oui. j'ai trouvé des journaux de, de, l'ancien employeur de, de Jean Vidal euh, qui annonçait à la veille de chaque élection l'inauguration du Centre des Arts. Donc, euh, nous, on veut sortir de cela, de cette manipulation, où on... On fait des grandes déclarations, il n'y a rien qui se passe puisque moi j'ai présidé une commission, un comité de pilotage du Centre des Arts une semaine à la semaine dernière et ce qui m'est apparu c'est que effectivement Cap Excellence avait confié à de nouveaux maîtres d'œuvre la réflexion pour voir comment optimiser euh, le bâtiment en état avec un coût de travaux qui serait moindre, mais finalement, on est toujours dans la même zone que les 39 millions d'euros qu'on estimait être nécessaires euh, pour que ce bâtiment soit achevé. Donc, 17 millions déjà payés, il manquait 22 millions. Aujourd'hui, il nous manquerait pas 22, mais 18 millions puisqu'on nous dit que on va faire deux tranches de travaux, 9 millions et quelques, deux fois. Euh, une première tranche qui permettrait d'utiliser une salle basse et un autre espace d'accueil et qu'on soit fonctionnel euh, une année plus tard. Et une deuxième phase dans un autre temps, donc en tout 18 millions qui viendraient s'ajouter aux 17 millions. Alors déjà sur combien de places, justement, déjà à peu près euh, Une salle de combien de places ben, la, la première salle qui va être ouverte, on vise 200-300 personnes, 200, 300 personnes euh, pour, pour fonctionner dans un premier temps. Mais tout cela, c'est bien beau sur le papier. La question, c'est de savoir où réunions, est l'argent. C'est pour des réunions de patronage. Où enfin, est l'argent La question, c'est qu'aujourd'hui, c'est zéro place. Donc, ah euh, oui. quel que soit ce qui est proposé, nous ne sommes preneurs. Alors, on a reçu ici Michel Mado, qui nous a dit justement sur cette histoire de, de, de place, 300 places. Est-ce qu'il y a une rentabilité derrière Moi, je pense que, que c'était pour moi un fiasco. Ce qui a été, on a gâché le centre des arts. Nous avions un petit centre des arts qui avait sa fonction, qui a tellement joué son rôle qu'on y est attaché viscéralement, ça nous, le centre, ça nous manque le centre des arts. Donc en voulant faire un bâtiment pharaonique, on a tout gâché, puisque comme souvent l'ex-majorité municipale entamait des choses sans compter. Ils, avaient, ils sont restés tellement longtemps qu'ils avaient fini par croire que la ville leur appartenait mmh. et qu'ils pouvaient faire tout et n'importe quoi sans se demander d'où viendrait l'argent. C'est pour ça que la fiscalité aujourd'hui à Pointe-à-Pitre est confiscatoire. Alors justement, bah c'était les enjeux électoraux aussi, euh, c'est qu'on s'est aperçu que beaucoup d'organismes quittaient Pointe-à-Pitre. Donc il n'y a plus que centre des arts, euh, la police a déménagé, la sécurité sociale, la poste. Euh, Est-ce que m maintenant, euh, dans le nouveau projet que vous portez, est-ce que justement pour augmenter cette fiscalité faire revenir ces sociétés c'est maintenant impossible, non et, et comment Mais nous espérons vraiment que grâce à, au dispositif Action Cœur de Ville où il y a environ 112 à 120 projets qui vont se développer à Pointe-à-Pitre, vous avez vu que les galeries nozières sont en cours de démolition à l'angle la rue Gambetta et nosière vous avez vu que un certain nombre de projets sont déposés à Pointe-à-Pitre et j'ai bon espoir moi que dans les trois années à venir Pointe-à-Pitre sera en chantier et on commence sera inauguré en 2024-2025 euh, et la ville a un potentiel qui est sa centralité tout le monde vient à Pointe-à-Pied tout le monde converge à Pointe-à-Pied donc on ne perdra pas tout la sous-préfecture y est restée le tribunal y est resté et nous avons un certain nombre d'investisseurs qui vont créer de l'activité à Pointe-à-Pied samedi on va inaugurer la première station de vélo électrique à Pointe-à-Pied donc tous ceux qui veulent la, attacher à la mobilité douce pourront déambuler à pointe à pic et laisser leur voiture en périphérie. Donc pour finir sur le Centre des Arts, qui est aussi un point d'attraction à pointe à pic le Centre des Arts, moi je souhaite qu'on passe une convention avec les occupants, parce que pour l'instant, ce qu'on nous promet, c'est un peu la lune. À dire que l'État va mettre 1,8 million, 8, la région 1,8 million, 8, le département 1,8 million 8 et le FEDER 1,8 million. 8. Mais on est loin des 18 millions. Euh, mais il, le, le, avance, le calcul, calcul qui est fait, c'est que ces 18 millions sont répartis entre tous les bailleurs sociaux, euh, d'abord par 9 millions. 9 millions euh, qui seraient divisés en des, un apport de 1,8 million 8 et quelques de la région, de l'État, de, de, de Cap Excellence et du FEDER, le Fonds européen de développement régional. Donc, moi, ma seule réserve, c'est qu'on n'a même pas un commencement de promesse d'accorder de, ces subventions. On met ça sur le papier et on dit les travaux commencent le mois prochain, alors qu'en gestion administrative, vous ne pouvez inscrire une recette que si vous avez une réponse du bailleur de fonds. Celui qui vous a promis de vous donner un million neuf, vous l'inscrivez et après vous faites les démarches pour concrétiser la promesse. Mais mettre des rendres publics que le centre des arts va ouvrir alors qu'on n'a même pas encore demandé les subventions qui constituent ce point de financement de 9 millions d'euros, c'est ne pas dire la vérité aux Guadeloupéens et au point 3 et c'est pour ça que de ce point de vue je me suis désolidarisé de mes collègues en leur disant, même si vous dites que ça va commencer en 2023, nous ne pouvons pas continuer à ignorer l'existant l'existant c'est qu'aujourd'hui ce chantier est occupé par des artistes qui s'appellent les artistes en résistance, on ne peut pas faire comme s'ils ne sont pas là ils sont parvenus à s'imposer comme des partenaires parce que je vois quand même des élèves, des écoles, des touristes vont visiter ce Il chantier. Il paraît que c'est illégal. C'est illégal. C'est dangereux. C'est illégal et dangereux. Mm -hmm. Donc, moi qui suis maire, je ne peux pas aller sur le terrain. J'ai des amis artistes qui disent, « Harry, t'es jamais venu nous voir. » Mais imaginez que j'aille visiter ce, ce squat, puisque c'est un squat, et qu'on me prenne en photo. Et que... Dans un procès, puisque Cap Excellence annonce des procédures pour les évincés, si dans un procès intenté par Cap Excellence contre les occupants, on met dans le dossier de plaidoirie la photo du maire comme étant une sorte d'agrément, quoi, le maire vient, le maire cautionne euh, cette occupation, je serai mal. Donc je préfère résister à l'envie qui me prend d'aller voir les belles œuvres qu'on me dit et qu'il y a à l'intérieur. Je suis un militant, je suis à réduire l'école mais en tant que maire, j'ai une fonction, je suis le premier magistrat de la ville, je suis officier de police judiciaire, je ne peux pas me permettre de commettre une telle, euh, euh, euh, euh, une telle erreur. Il faudrait mettre une visite virtuelle, en fait, peut-être. Non, j'espère qu'on va passer une convention hum. et que cette convention permettra qu'on sache qui est responsable de quoi. Et là, j'irai visiter bien volontiers. Et, et s'il si y, si y a une convention, donc on, on légalise l'occupation et donc, à ce moment-là, il va falloir remettre l'électricité qui a été supprimée. Ah non, la Convention va prévoir tout ça. Il la Convention choix, va prévoir que si vous voulez mettre de l'électricité, vous mettez vous-même. Et ça, que ça a un prix. Il, il y aura certainement aussi une sécurisation des lieux, des endroits où ils pourront aller, recevoir du monde, pas aller, etc. Non, moi, en en ce n'est pas ce que j'ai proposé. Ma proposition, ce n'est oui. pas de prendre en charge l'occupation actuelle. C'est de, de faire avec, de constater qu'il y a des citoyens des Guadeloupéens et autres qui sont sur place, qui exposent eux-mêmes et d'autres à un danger, qui a des nuisances, puisque le foyer derrière a porté plainte, les résidents se sont pleins de nuisances nocturnes, donc nous ne pouvons pas rester là et regarder ça. Donc ce qu'on souhaite, c'est que les occupants prennent leurs responsabilités. Vous ne pouvez pas être des occupants qui se contentent de donner des leçons aux politiciens, les mépriser, les insulter, et que vous-même vous êtes dans la passivité donc il faut une responsabilisation des occupants j'ai eu la réponse on m'a dit qu'il y a une association donc on a un interlocuteur qui est une personne morale qui le problème que me dit un ami architecte c'est que s'agissant d'un chantier ils n'auront jamais une assurance donc ça va rendre impossible l'occupation parce que sans assurance personne n'est responsable là, là, là, là, là je viens visiter je suis invité par je ne vais pas te dire des noms uh -huh. que je connais bien, uh -huh. je me casse une jambe eh bien, ton, euh, votre hôte, vous prendra en charge parce qu'il vous a Mais ce pas la responsabilité du maire comme c'est sur... Bah, ce des, mais le maire, il y a des panneaux partout disant que l'accès à ce chantier est interdit, donc si vous y rendez, vous, a, vous êtes en effraction. Vous vous mettez en effaction et là... Donc il faut que je me débrouille avec les autres... La jurisprudence est constante. Lorsque vous vous êtes causé un préjudice par une faute de vous-même, vous êtes responsable de votre propre hermant. Donc je peux, ma, je peux attaquer euh, les occupants. Vous attaquez déjà vous d'être ah, allé oui, là, oui, d'être oui, allé je, dans je, un endroit je, non sécurisé. Certainement, je vais le regretter. Mais si vous faites une convention quelque part, vous reconnaissez ah. l'occupation... C'est pas simple l'objet, C'est ce qu'on me dit. C'est ce que m'ont opposé mes collègues qui n'ont pas voulu... Ah ben oui, c'est... Non mais juridiquement... C est, c est mais non, cher mais maître, convention, faut, la, la loi penser. dit que la convention tient lieu de loi entre les parties. Je ne vais pas signer une convention dans laquelle je vais dire, par cette convention, je reconnais la licéité de votre présence. Je vais mettre dans cette convention un préambule qui dira que vous occupez le centre des arts de manière illicite, que vous l'occupez à vos risques et périls, que cependant vous faites venir des tiers sur ce site qu'il convient de définir les responsabilités. Que, un, euh, article 1, les artistes en résistance reconnaissent, occuper à leur risque et péril la, le centre des arts. Article 2, le, le, le collectif ou l'association est, est assuré contre les risques Y, Z et Z'. Et, et, et, et... et tout, tout va être clair, mais pour l'instant, c'est l'Omerta, c'est le maquis, c'est l'anonymat. S'il arrive quelque chose, on viendra demander au maire pourquoi vous n'avez pas. Euh, Barricader le centre des arbres. Alors pourquoi stagioté. vous n'avez pas barricadé le Parce que c'est pas chez lui. C'est pas parce chez lui. Parce que un le gentil appartient à Cap Excellence. Mais oui, d'accord. Il dit l'avoir sécurisé par des panneaux et un, une petite clôture qui a été vite écartée pour y. Donc maintenant déferré. ça appartient à Cap Excellence. Euh, oui. Et Cap Excellence, selon ce qui me parvient, a fait délivrer des sommations aux mmh. occupants pour quitter les lieux. Donc Cap Excellence est mis à l'abri. Vous êtes là parce que vous n'avez pas déféré à la sommation. Donc, à P excellence, n'est pas là, le président Jaldon, il n'est pas non plus né de la dernière pluie. Non, il, il est, il est aussi prudent que vous. Voilà, il n'est pas normal. né de la dernière pluie, il a Bien déjà sûr. fait savoir aux occupants que vous êtes là, vos risques périls et dégagé. Donc, il ne porte pas, et moi, je ne souhaite pas non plus que ça se termine non plus en confrontation générale avec les forces de l'ordre et tout, puisque il y a quand même une compréhension de l'exaspération pour les artistes de 12 ou 13 années de paralysie du centre des arts. Et moi, je pense que les personnes qui ont créé cette situation, les, les artistes en résistance, devraient plus que ça les mettre en cause. Or, je constate que l'ouverture de l'occupation, ce sont ces personnes qui ont tué le centre des arts, qui sont montées sous les estrades, allaient faire des discours hypocrites. Vous parlez de quoi. qui exactement L'ancien maire de pointe à pit était sous les estrades, a appelé les gens à manifester pour sauver le centre des arts, qu'il a tué. Et j'espère que le Parquet national financier va accélérer l'enquête qui est en cours pour savoir où sont passés les millions d'euros qu'on a payés. C'est un projet qui devait coûter 17 millions d'euros, qui aujourd'hui est évalué à 30 millions d'euros. Alors, vous qui avez accès justement au compte maintenant de la ville, puisque vous êtes maire, oui. où est passé cet argent Eh bien, lorsqu'on l'argent n'est pas utilisé à bon escient, généralement on ne sait pas où il est passé. Bah Expliquez-nous euh, ça exactement, comment ça fonctionne. Il bah, y a des comptes à rendre, il y a un, un trésorier il y a un trésorier euh oui, public, oui il y a le comptable public, public ça, Donc, euh, la règle de la séparation, la règle oui. de la séparation. C'est difficile d'emporter de l'argent comme ça. Mais moi, je ne dis pas qu'ils ont emporté je n'ai Jamais dit ça. Non. non mais justement, c'est pour, pour, des... pour ça qu'il faut, c'est pour ça qu'il faut le préciser. Ah, euh, voilà, il faut préciser parce que Harry je n'ai jamais dit que l'ancien maire est parti avec 22 millions. Je dis que le projet a été estimé au départ à 17 millions d'euros. On a déjà payé 17 millions d'euros. Le arts devait être achevé. Donc, le, au départ, il y a eu mais un. Mais alors, cet argent est les... parti quelque part. Donc, hein. Donc, non, non, mais non, vous ne parlez que d'argent, je parle d'estimation. Le projet a été estimé à 17 millions d'euros. Aujourd'hui, tu... on a déjà dépensé 17 millions d'euros et le projet est loin d'être achevé. On a mal estimé au départ. Donc, deux choses. mal estimé au départ que la personne qui vous a dit 17 millions vous a dit 17 millions tout simplement pour emporter le marché et battre les autres en disant Moi, je, je le ferai à le. 17 millions d'euros. Il s'est bombé le torse en disant Je vous donnerai un super centre des armes. Ah, ça a été là, son et entreprise. Et finalement, ce n'est pas 17 millions, c'est 39 mais 32 millions. On nous dit qu'il manque, il, il manque 22 millions, donc c'est 39 millions d'euros pour l'achever. En tout, on a dit à 17, il manque 22. Donc, les frais d'architecte... Plus du double, en fait. Il... Les frais d'architecte qui devaient coûter environ 1,5 million euros sont aujourd'hui à 4 millions d'euros. J'ai proposé qu'on attaque cet architecte. Mais qu'est-ce que l'architecte a, a dit euh, à l'ancienne équipe où, euh, la Mais il dit que oui, les euh... surcoûts, les, les, les, oui. les normes sismiques... Et que les nouvelles normes, la découverte d'un sol différent et tout, tout cela a fait que les coûts se sont amplifiés. Mais j'ai demandé qu'on lui fasse un procès, car il nous a promis un centre des arts à 17 millions d'euros, et aujourd'hui c'est le double. C'est des plans seulement. Et pardon C'est des plans. Et, et, non, c'est un architecte à cabinet Babel, euh, avec un architecte qui vient de, de, de, de Paris, et avec lequel on a rompu, puisque j'ai vu que ce serait une nouvelle maîtrise d'œuvre qui nous a fait cette nouvelle proposition de nouvelle programmation. Donc euh, le centre des arts est un gouffre financier, un gouffre euh, qui a résulté de l'imprévision, de l'incapacité de l'ancienne équipe municipale à estimer des choses et à s'en tenir au financement disponible. C'est ce qu'on nous propose encore. On nous propose de faire démarrer les travaux alors qu'on n'a même pas des promesses de financement. Donc euh, il faut rester raisonnable et ne s'engager que lorsque l'argent se rassure. Au moins, des échanges que j'ai avec des représentants de l'État, de la région... Personne ne semble vouloir vraiment s'investir sur le centre des arts parce qu'on considère que oui, oui. Sur le centre des arts n'est pas dans un endroit où ça peut être rentabilisé et il faudrait faire que des concerts à 100 euros la place. Mais pouvoir oui, oui, oui, payer oui. après le coût de 500 Dé arts. Déjà maintenant, quand on fait des, concert, des concerts à, deux, à 2000 places, à, 2000 places, pas rentable. à 3000 places, c'est pas rentable. Sauf si on fait, fait payer 700 euros la place. Oui, mais non, mais c'est pas possible. À 380 places, ça va être quoi le, le billet Mais euh, non, mais c'est pas possible. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu... Mettre un parking Être malheureux, se dire quand même le centre des arts que j'ai bien connu, verser une larme, démolir... Faire autre chose là et puis construire ailleurs. Mais c'est trop tard. C'est ce qu'on a dû, qu dû faire au départ. à l'origine. Au départ. Mais il est peut-être encore temps parce qu'il faut trouver. Non, non, 20, non, non 22 il y a millions d'euros. Oui, mais il y a eu tellement de dépenses déjà. Combien il y a eu de dépenses Moi, je ne dirai jamais ça que les 17 millions d'euros donnés par les contribuables euh, guadeloupéens. Mais il faut ce encore C'est si. impossible maintenant. On ne peut pas écraser. Moi, je pense qu'il faut s'associer aux privés. Et dans la nouvelle programmation, on parle d'impliquer les privés on parle d'offrir des terrasses. À des restaurateurs, Bien à des commerçants dans l'artistique et le culturel pour pouvoir louer des espaces et pouvoir rentrer de l'argent pour achever la deuxième phase. Il faut faire donc, Beaubourg, il faut faire le musée d'Orsay. Voilà. Donc, avec des, il y a déjà un musée des à des boutiques, à avec euh, Non, il n'y a pas de musée. À Mais moi, fait. je ne pense pas que c'est complètement ingérable. Non, non. Une, un, un chantier inachevé, puisqu'on a vu ça dans d'autres villes d'Europe. Oui. On a vu des artistes prendre en main des chantiers, proposer des solutions. On appelle ça pour, des friches. Il euh... y a eu en Allemagne, par exemple. Absolument. Il y a eu des exemples où Bien des sûr. artistes en résistance ont proposé des choses pour faire vivre l'endroit et non pas rester qu'à critiquer, qu'à gérer oui, oui. et à cracher oui, oui. sur les élus. Ben, vous Donc, parlez d'Allemagne de l'Est. Ben, ben, ben, non, ben, mais on, on, on, on, il n'y a pas que l'Allemagne de l'Est. En Allemagne de l'Ouest, en Allemagne maintenant, puisqu'il n'y a plus Est et Ouest, euh, il y a une productivité artistique qui peut jaillir de cette occupation. Et c'est à cela que je voudrais qu'on puisse, vers ça que je voulais qu'on tente, Mais on est crispé, on se dit que si on passe une convention, on va légaliser, donc on ne parle pas à ces gens-là. Désirais, tu veux proposer une convention, il est temps qu'on les foute dehors, mais aucun d'entre eux ne sera là pour aller les mettre dehors. Donc moi, je pense qu'il faut être raisonnable, il faut regarder cette situation en face, savoir que ce sont des êtres humains, des citoyens, et qu'on doit leur parler. Une dernière et, et la Renaissance. Ah, la Renaissance. Parce que, parce que vous invite demain après-midi. Parce que oui, je, je, je viendrai. Nous viendrons. Mais parce qu'il y a eu la, la Maison de Saint Jean perse Il y a la Renaissance. Voilà. Mais on a garanti que. La façade serait reconstruite à l'identique. Voilà. Et c'est l'état qui paye. Donc vu de face, ça sera comme avant. Ça sera comme avant. Puisque on a un bailleur de fonds qui est l'État, et à ce que je sache, l'État français n'est pas en faillite. Donc l'État français a promis de reconstruire la façade dès la fin de la démolition, et ça va commencer là d'un moment à l'autre. D'ailleurs, euh, le préfet Rochat suit le dossier particulièrement, puisque chaque fois, il est venu ah, oui. sur place. Et le sous-préfet participe le sous à toutes les réunions le oui. Ah, oui. que nous avons dû euh, orchestrer pour faire qu'on libère la place de la victoire. Il faut dire que c'est à côté de la préfecture. De la non, -préfecture. non, ah, oui, c'est peut-être parce que le, le, le, la maison Saint-Jean-de-Perse les a bah c'est euh, son petit, un petit quartier, il y a le tribunal... Non, mais c'est le... le quartier de la sous-préfecture. Hein? Ah, mais aujourd'hui, la place de la Victoire, on va avoir un coup de main de l'État pour la requalifier. Le cinéma Renaissance, l'État va reconstruire la façade, parce que c'est situé en face du pavillon, autre monument classé. Donc, oh, l'État, Cap Excellence et la ville de Pointe-à-Pitre se sont ligués, là, pour redorer l'image de la place de la Victoire. La préfecture la sous-préfecture va être en travaux pendant deux ans. La Renaissance, on présente demain l'investisseur qui va nous reconstruire un cinéma avec cinq places et d'autres salles vouées à, à d'autres activités artistiques et culturelles. Mais il y aura plusieurs salles, euh, dont une à 200 ou 300 places oh, et, des, et des petites places à 50, à 80 places. C'est un cinéma, mais aussi, ça sera un lieu de théâtre, de création ça, ça, ça. artistique, un multiplex. Ouais, ouais. Donc, euh, demain, nous, ça sera la renaissance de la renaissance. Très bien. Bien, merci pour euh, ces derniers mots pour l'émission euh, Face à la presse sur TV. Euh, on vous réinvitera euh, régulièrement, bien sûr. André-Jean Vidal, une petite promotion euh, de la oui, presse numérique. Oui, nous, nous avons fait un, un joli dossier sur le, les habitudes de consommation euh, des Martiniquais qui ont changé. C'est fait par Calistat et Vincent Tacita de Calistat m'a dit que euh, vraisemblablement tout ce qui s'est passé en Martinique avec le confinement et tout et tout, en termes de changement d'habitude de consommation, ça peut être calqué pour la Guadeloupe aussi sans aucune difficulté, ce qui fait que ben, les gens vont, malgré que tout soit rouvert, moins au cinéma, vont moins dans les restaurants, préfèrent rester chez eux, cocooning. Je vous accueille chez moi plutôt que d'aller déjeuner quelque part et on se sentira mieux. Plutôt que d'aller à Porto Rico, à Axtad ou ailleurs sur nos moyens financiers, nous resterons en Guadeloupe et j'emmènerai ma petite famille. Visiter Le Moule ou visiter Bastère. Et Alors vacances on au le pays, c'est vacances là. au pays. Voilà. Eh ben super, voilà au ce, pays. Sont, ce sont les nouvelles et habitudes été. des marciniquais et il semblerait que ça soit transposable eh ben, ça en Guadeloupe. En pays. Absolument. Voilà. Voilà. Bien. Mais, donc on peut retrouver le magazine sur quelle adresse On peut retrouver le magazine sur guyane.com Ok. Bien. Bien. Merci, voici, c'est la fin de cette émission. Retrouvez-la sur Replay, sur le site internet de la chaîne, ainsi que sur replay.gp. Cette émission, bien sûr, est diffusée en direct sur Facebook, et vous pouvez la retrouver, bien sûr, sur Canal Satellite, Orange TV et SFR Numéricable. Retrouvez également cette émission sur MyTV Caraïbes. Voilà, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.